Salut salut, c'est Serrex et on est parti pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 23. Alors on continue aujourd'hui sur euh, notre euh, petite messe pour le repos et plus spécifiquement la news newsdi euh, L'objectif aujourd'hui est d'ajouter une voix de ténor au cœur. Alors avant toute chose, hein, bien entendu si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Euh, si cet épisode te plaît, tu, tu peux laisser un pouce et je t'invite également à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, la news DI, on revient dessus. Euh, ce que j'ai fait à l'épisode précédent, euh, c'était travailler donc notamment sur le hautbois. Euh, j'ai continué un petit peu en off sur les le -bois, le violoncelle et un petit peu le piano aussi pour renforcer encore bah, cette idée de crescendo en faisant quelque chose d'un peu plus simple sur la première phrase de l'anus Dei. Notamment le piano qui avait aussi un petit peu de rengaine quand même à un moment. Donc j'ai simplifié sur sa première version de l'anus Dei. Euh, voilà, et le, le hautbois je l'ai un petit peu enrichi, tu, enrichi, tu verras ça euh, au fur et à mesure de cet épisode, on l'entendra euh, Aujourd'hui, donc la décision que j'ai prise c'est de conserver un cœur type cœur d'homme euh, L'idée c'est que les aigus sont pris en charge par le hautbois Qui a une tessiture haute à peu près comme les sopranes Donc on va laisser ça comme ça par contre, il manque effectivement une voix intermédiaire, une voix de ténor. Donc, c'est ce qu'on va rajouter aujourd'hui. Alors, sur l'écran, tu as donc le D32 qui est le deuxième incrément du troisième brouillon. Donc du coup, comme je vais rajouter une voix, je vais faire un troisième incrément. C'est la première chose que je vais faire. Donc, bienvenue dans notre avis. C'est Donc, D33. Voilà. Comme ça, on va pouvoir bricoler tout en gardant la version précédente. Si jamais d'aventure, je me rends compte que ça ne va pas du tout. Ça peut arriver. Euh, donc, alors, ensuite, nous allons rajouter donc une voix. Et on va lui expliquer qu'il s'agit d'un ténor. Enfin, d'une voix de ténor, donc pluriel. Je le mets dans son groupe à lui, ce qui me permet de pouvoir gérer euh, les mutes pour pouvoir écouter des choses. Donc voici pour les préparatifs, on est prêt à écrire le cœur. C'est parti. Alors du coup, euh, si on revoit un petit peu le début... Euh, pardon, voilà, il me semblait bien, j'avais muté le soliste. Et t'as le cœur qui le rejoint en vertical. Donc une écriture très verticale d'accord. Donc on fait une bonne conduite de voix, mais. Euh... C'est très euh, vertical, c'est-à-dire que toutes les voix chantent le même texte en même temps. En fait, c'est ça l'idée, c'est que chaque voix pose un accord. Ce qui ne va pas empêcher de faire une conduite des voix correctes. Euh, alors du coup, la question c'est, ben, qu'est-ce qu'on lui met à notre ténor Donc du coup, euh, les contres. Bon. Ok, ça c'est pas vilain. Lui, il accompagne le soliste. Et lui, il est à l'octave du soliste. Alors ce que je pense faire, ce que je vais faire... Oui, c'est ce que je vais faire, je pense. <rire> je suis pas encore sûr hein mais il y a quand même de fortes chances que je divise cette partie-là qui est complètement à l'unisson avec le, avec le soliste, que j'en donne une partie au baryton et une partie au ténor. Donc la deuxième partie, typiquement, le pecatamundi, partirait certainement sur le ténor. Euh, là, on a du sol, du si, il n'a en a pas de ré, par exemple. C'est tout à fait l'occasion d'en mettre un. On est en clé de ça, hein. euh, Ensuite, c'est un accord de La. Tiii Monte Je travaille, à ma voix mixte, c'est pas toujours très joli. Mais comme à un moment il va falloir que je le chante. Mon dieu il va Falloir serrer les bolocs. <rire> bon alors du coup, voilà, on a une voix de ténor. Hein, avec une quelque chose qui varie pas trop. C'est un peu le tendance de ces voix-là, c'est de pas avoir de grands intervalles. Les vrais grands intervalles, les sauts de quart et de quinte, c'est plutôt à la basse. Les autres voix ont des choses relativement conjointes ou avec des sauts minimes, comme une uh, type ici, une tierce. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à notre baryton Parce que du coup, bah, ça va plus. Hein. Il va pas être à l'unisson comme ça. Ça fait trop d'unisson. Hein Je voulais une harmonie minimale, hein, c'est ce qu'on a vu dans la dans l'épisode précédent mais quand même faut pas abuser <rire> euh, donc là c'est un accord de si je peux mettre une note de passage faut voir ce que ça donne la do mi et picard de là. Euh... Ouais, ça fait pas mal de quinte du coup, on est bien. Euh... Et puis, euh... alors, du coup, ça, ça fonctionne pas. On est sur un accord de si ré Je ne voudrais pas qu'il ait encore le si. va être traître, ce Fa dièse. On va le choper. Hein. Bon, on verra. Hein. Euh, par contre, je suis pas convaincu par ce Fa ici. Je vais essayer quand même de mettre le si à l'unisson. Peut-être qu'il va falloir changer quelque chose quelque part. Ça marche parce que du coup tout le monde est à l'unisson sur le P4, hein. enfin le P de P4, euh, donc ça fonctionne. Soit bah, si ça fonctionne, ça fonctionne, c'est bien. Hein. Donc, du coup, après le Dona et Is c'est le soliste seul. Est parti pour la deuxième. Euh, juste... Euh, bah tiens, je vais en profiter de te faire écouter quand même. On écoute tout à la fin Allez, on se fera une écoute à la fin. Avançons. Euh, je vais essayer de faire un épisode moins long que d'habitude et notamment pas trois quarts d'heure. <rire> euh, euh, voilà. Alors. Donc là, ici, ce deuxième Agnus, on a une entrée des voix qui échelonnait. Hein, et comme il y avait trois voix, euh, on avait donc la basse, le baryton et le contre-ténor qui rentraient en même temps que le soliste. Mais du coup, le contre-ténor avait une présentation différente du texte. Euh, bah là, je vais continuer aussi à échelonner, du coup. Hein. On va faire ça. Mais euh, il faut voir que... C'est pas non plus un millimélo, hein. les, les entrées sont successives, mais il euh, faut que le texte reste à peu près cohérent. Donc je me dis que le ténor, il peut apporter un poil de vivacité ici, pour le coup. Euh, je vais le faire aller avec un euh, avec un tempo plus rapide, avec des notes plus courtes. C'est un nom, ça en musique. Hein. Je vais le retrouver. Une augmentation. Je vais le mettre en, en augmentation. C'est-à-dire, euh, tout le monde a des rondes voire, ou des blanches. Alors non, il y a déjà une augmentation, regarde. Euh, Bas et bariton et le soliste ont des rondes. Bon, le bariton avec un décalage, donc c'est des blanches liées, mais c'est pareil, c'est des rondes, hein, c'est des valeurs longues. Le, le contre-ténor, lui, il y a déjà des notes sur son agneau, c'est un peu, euh, peu augmenté. Donc des, des, des, des blanches, n'est-ce pas et du coup, le ténor il va avoir des noirs. Ou alors, ou alors je reste en augmentation comme le contre-ténor avec des blanches, mais en important une syncope comme le baryton. Mais du coup, une syncope sur la sur l'augmentation ça peut être intéressant. Hein, ça cogite là-dedans. Hein <rire> On va essayer de faire quelque chose de tout ce que j'ai raconté là. J'essaie des trucs. Donc là, on est sur un accord de sol. Et c'est un ténor. Euh, du coup, si je lui mets un ré, il va être en concurrence avec le contre-ténor qui, lui, est trop bas. Euh... Ouais, contre-ténor. Je vais l'augmenter et puis lui. Ouais, ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Donc, euh, bah ça ne fonctionne pas. Hein. c'est que j'ai mal choisi mon instrument aussi le basson il a pas assez de pêche hein. à un moment on peut pas suivre le reste euh... donc faut quelque chose avec un peu plus de, de coffre Euh, donc là, on est encore sur un accord de là. Euh, donc pareil, c'est étagé. Ah oui, mais ce qu'il y a, c'est que le baryton est vachement haut. Euh, Pas grave, pas grave parce que il sort enfin, il arrive après. Il a une belle attaque tout seul, bien franche. Donc, après, on peut avoir le, le ténor qui rentre dans son son. Euh... Et là, c'est ça aussi le truc, c'est que le cœur, tu vois, il arrive en, en vertical sur le i de di, donc ça, ne faut pas le casser, et du coup, là, ça fonctionne. solution c'est ça, ce qui est mieux parce que du coup il sort bien, ok continuons avec ça... Des... Ouais, euh, je vais mettre la voix un tout petit peu plus fort. Est-ce que j'avais étagé les... Sauf que là, on est 4 voix au lieu d'être 3. Ok, Et effectivement, je suis désolé, je fais pas mal de mise au point. Mais parce que la voix de ténor n'existait pas du tout, donc du coup, je suis obligé de reconstruire un certain nombre de choses et notamment l'image stéréo, qui est pas belle. Donc... Ça, ça marche. Et en plus, avec la note étrangère sur le temps fort, ce qui lui donne un élan assez sympathique. Bon, bah très bien, parfait. Euh, ensuite, hop là, c'était la touche à côté. <rire> euh... Ok, lui il a un là, tout là-haut, les autres sont assez dans les graves, donc on peut mettre une note intermédiaire assez aiguë. Pas hésiter à mettre un ré, genre. Mmh. Ah ah Effectivement, fa dièse. Est-ce que le mi reste bémol, ou est-ce que je fais un mi pécard Ce sera plus facile à entonner. Parce que le demi-ton, là, sur le ré qui est, euh, qui est la, la tonique, il va être difficile à choper, il sera faux. Et puis, euh, première raison. Et deuxième raison, c'est que ici, si je laisse le mi-bémol, ça me fait euh, une, une seconde diminuée. Une seconde augmentée, pardon. Trois demi-tons ça que je voulais dire euh, et c'est un, un intervalle qui est euh, compliqué à gérer dans ce type de musique par contre avec une plus grande tension je sais pas. quick ça viendra c'est un travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sol-là, donc qui est pris en voix mixte, chez un vrai ténor, certainement en voix pleine, mais chez moi ce sera en voix mixte, et eh bien il est repris par le contre ténor be -gata, be -gata. Euh, Regarde ça, oui, en tout cas le sol parce que j'aime bien cette idée de passage. Euh, par contre, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais mettre une blanche pour qu'il sorte son pkata tout seul derrière. Euh, et donc là, on est sur un accord de sol. Ah, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une montée là, si do qui va être complétée par le ré du ténor. <rire> L'accord suivant est un La, ça tombe bien. Pourquoi un, un La diminué Ben oui. Hein. Ah oui, c'est un accord de La diminué. Très bien. Euh. Toujours l'idée de, de lui poser des notes qui sont euh, pas sur les temps. Donc tu te veux faire des petites syncopes pour, euh, comme c'est une partie un peu plus enjouée, relativement légère encore, mais plus enjouée. Si tu regardes la partie de hautbois, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ornementée. L'idée, c'est que on est un peu plus fort que dans la première phrase. C'est pas le gros bourrin de la troisième phrase. C'est quelque chose de un peu plus fort et surtout de beaucoup beaucoup plus léger et de beaucoup plus enjoué. C'est comme ça que je le vois maintenant. Euh, donc, il faut jouer de ça. Euh, là, là j'ai un souci. C'est-à-dire que là, euh, j'ai un Do, là j'ai un Mi. Il y a une tierce d'écart entre les deux. Comment je pose mon ténor là au milieu <rire> euh, L'idée, ça va être certainement de bouger. Lui. Lui je l'entends plus, je l'ai baissé tout à l'heure, c'était pas une bonne idée. Hein. Ok, ça, ça marche. Donc du coup, là... Euh... Je me disais, est-ce que je lui mets un ré en passage Mais non, parce que ce serait sur l'attaque du mi. Donc ça va faire un frottement, peut-être un poil trop violent. Tu me diras, les deux autres sont sur des lorins. Hein. Et justement c'est là qu'on introduit le mi qui manque pour avoir donc cet accord diminué. Donc je vais laisser ça. Comme ça. Très bien. Euh... Là j'ai un accord de si qui arrive en retard. Au piano en tout cas. Et également, oh la vache, également au ténor. Et également au, co au contre-ténor. Euh, ah oui. Au début c'est un accord de mi. Hein. Mmh, flou ça. Hein Là c'est plus de la conduite de voix que de l'harmonie. Les voix euh, basculent les unes vers les autres. Enfin il y, y a des décrochés qui sont intéressants, mais il euh, ne faut pas trop s'embêter à... à aniser harmoniquement, c'est plus de la conduite de voix ici. Alors tu vois, là on a un do, euh, là j'ai... Clé de fa, donc euh, fa, sol, ça va très bien, là j'ai un ré, juste au-dessus, donc lui je peux pas lui faire monter sur le ré, ce serait dommage. Euh... J'ai du si à la base, donc euh, je peux très bien descendre dessus euh... et je vais le laisser en décaler et puis le son mundi qui va arriver euh... donc là on est sur un accord de là ah c'est intéressant Parce que le baryton A aussi des notes en syncope Donc Le ténor ne va plus avoir de notes en syncope <rire> euh, Je vais lui mettre un do Enfin je vais lui monter et donc ici c'est un accord de Ré, donc je peux lui mettre un Ré. Euh, le Si ne fonctionne pas ici, pas en tenue, c'est un accord de là. J'ai le sol ici et donc avec le la en retard par contre ce que je peux faire OK euh... Ah oui! Sauf que, en plus, ça fonctionne. Ah, c'est pour ça que c'était pas net dans mon oreille. C'est à la mineure. Non, je me trompe. Oui, je me trompe. Non, non, non, le, là, il est bien majeur. Par contre, le si de passage fonctionne pas. Euh... Alors ça, ça fonctionne pas parce que j'ai Sol là sur la scie. Tant pis, on simplifie. Oh, il y a un truc qui me chafouine ici. le violoncelle qui a des velléités de s'échapper ah ce que je peux faire c'est lui faire ça au oh, pépère là ah. Du coup ce que j'ai pas osé faire au ténor parce que ça frottait trop, c'est le violoncelle qu'il a un temps plus tard. Mais sauf qu'on n'est plus sur un accord de La, on est sur un accord de Ré. Donc du coup ça fait un accord. Ah bah ben non parce que moi ça, ce qui m'intéressait c'était justement le Do pas à dièse. Je peux faire un écho du ténor. Parce que c'est un reset que je veux, donc le do et pas dièse. Ça. Ouais, ça, ça marche. Le si gênait, et eh ben il gêne plus, voilà. Mmh. <rire> et puis Donna et Is. Donna et Is, ah, les contre-ténors se sont échappés, c'est bien, ça me laisse un peu d'espace. Euh, bah Ils vont rester sur un ré, nos amis. Parce qu'on sur un accord de sol. Par contre, là, c'est très homophone. Hein. C'est-à-dire, c'est très vertical. Euh... Je sais pas si homophone, ça veut dire vertical. C'est sorti comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux du vertical. <rire> euh... Donc tout le monde descend là. Enfin, il y a deux voix qui descendent. Le... La base bouge pas. Donc là, je veux une voix qui monte. Et on est toujours sur un accord de sol. On va faire l'inverse des contre-ténors. Hein. accord de sol oui, ça sortira Et puis lui reprend ouais ok petit passage de témoin là avec un changement de de voix puisque c'est contre ténor je chante en... en voix de fossé. Hein. Contre ténor il chante en voix pleine quand même. Hein. Un mixte pour moi, mais je radote, hein, oui, c'est normal. Alors, Requiem euh... C'est un accord de Do. Un accord de Do Mineur. Ça tombe bien, il n'y a pas assez de ré dans l'harmonie. En voilà donc. <rire> c'est l'avantage des quatre voix, hein, c'est que quand tu as, as trois voix, il manque toujours, tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose, parce que quand tu as une conduite de voix, il y a des fois des notes qui manquent. Alors que quand tu as quatre voix, eh ben, tu as le, la possibilité, le luxe de pouvoir doubler une voix. Et donc ça te permet de faire des conduites de voix qui sont plus faciles quelque part. Euh, donc Ré. Je vais pas le remonter sur le sol parce qu'il va crier après le ténor ça m'intéresse pas. Euh, ré majeur J'ai un ré au piano, donc je peux pas me dire je vais faire un ré7, d'autant plus que la mesure suivante c'est encore un accord de ré. Et pour le coup, c'est un ré7. Donc là, je suis obligé de rester en ré pur. Euh, ouais. Alors du coup, je peux monter. Et je vais laisser la septième au contre-ténor. Ben, je lui, c'est le fa dièse. Oui, parce que ça ouvre. Hein Comme c'est la tierce de l'accord, ça a tendance à ouvrir un petit peu. On attend la suite du coup. Ça tombe assez bien. Euh, hop là Okay. Corrige des petites bêtises de partition. Euh... Ouais, c'est ce qui me semblait. Ça, c'est une bêtise. C'est les ouvertures/fermetures pour cacher des portées quand tu imprimes euh... dans l'ancienne mode. Ce que je faisais avant, c'est que j'ouvrais les voix au fur et à mesure. Maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est que quand il y a le cœur, bah j'ouvre les quatre voix d'un coup. C'est plus propre sur la partition. Sauf si vraiment il euh, y a une ligne seule pendant un moment ou quelque chose, mais euh, sinon globalement, pour une mesure, j'ouvre les quatre voies. Alors, troisième à news DI. Troisième à news DI, c'est un peu la même idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechoper sa voix. Parce que globalement, en tout cas c'est comme ça que j'avais fait ça au tout début c'est juste la même chose en plus fort il y a eu des changements depuis parce que notamment pour les contre-ténors on l'a vu la dernière fois euh, pour les contre-ténors il y a besoin de lui donner un peu plus de pêche donc je lui lui donné des aigus un peu plus puissants pour lui permettre de pouvoir sortir quelque chose donc du coup peut-être qu'on va pouvoir faire un peu le même genre de choses au ténor mais ça me donne une base de départ euh, oui, sachant qu'il y a quand même d'abord ça voilà. Euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose cet accord là qui est très intéressant donc du coup sauf que ici j'essaie plutôt le ténor prendre le phare ce sera plus clair mmh. Ouais, tu vois, ça lui fait presque une marche au ténor. Est-ce que je force pas un peu le trait Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bien ça Oui, et on résout la marche. Sa troisième marche. Euh... <rire> ben oui, ça marche. Ça marche. Top, nickel Chrome. Euh... Ben ça, ça me va, hein. Ça, ça me va. J'ai pas envie de changer quoi que ce soit là. Euh... J'avais fait ça hein, dans la première. Et c'est bien de le refaire ici. Ça dégage le dos. Euh, oui, alors il faut résoudre son crescendo parce que sinon il est perdu après. Bon, eh ben, euh, j'ai presque envie de dire, ben voilà, pour ça, euh, voilà, tac, tac, et puis le dernier requiem. Et après, on parlera d'autre chose, juste avant de boucler euh, par l'écoute. La troisième, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'épisode précédent, on avait parlé de la dernière transition, de la rallongée. Ben, c'est ce que j'ai fait. Euh, on parle juste après. Dernier requiem. Donc c'est celui-là qui est tout doux, tout doux, tout doux. Et puis, puis il est tout doux quoi. Sido, euh, je vais le mettre ici. Et lui, je descends d'une tierce. Euh... Là. C'est intéressant, j'ai un retard qui fait que ce ré, ouais, j'ai le mi là-haut du soliste qui se trouve en sandwich entre le ré des ténors et le fa des barytons. Petite tension que après tout, pourquoi pas je la garde. Alors là j'ai deux voix qui font une synchrompe sur le sampiternalme. Donc, je ne vais pas en faire au ténor, parce que ce serait un peu abusé. Euh, par contre, je vais garder la prosodie, qui est d'avoir Sem sur une mesure, et Peter sur la suivante, contrairement au soliste et au bass. Histoire d'équilibrer la phrase. Parce que sinon, je vais faire un... un je vais faire des notes qui vont être, en gros, une tierce près à ce que fait le soliste, et c'est dommage. Ah C'est pour ça qu'ils ont des syncopes, les deux voix là. Et donc, presque, je suis obligé de faire aussi la même syncope, en fait. Si, j'ai pas le choix. Euh... Donc, je lui donne quoi C'est un accord de la, mais il n'y a pas d'eau dièse. Et m ou alors l'inverse histoire d'avoir le do dièse suffisamment longtemps et en a un petit flou avec le mi bécard qui apparaît pas trop s'il apparaît aux instruments donc et puis un petit coup bariton mais d'une manière d'une manière un peu fugace euh... Là, on va sur un accord de ré si je fais monter les ténors là, je pense qu'ils vont devoir passer en voie de tête pour pouvoir finir tout doux tout doux tout doux. Et puis... Ici. C'est pas gênant hein ils sont un peu en sandwich euh, entre les baritons qui sont plutôt aigus et euh, les contre ténors qui redescendent Zzz, donc ils sont obligés de s'intercaler au milieu et entre le ré et le si sur un accord de sol il reste le sol. qui <rire> n'ont pas le choix euh, <rire> ou alors j'en descends les baritons mais ce serait dommage parce que j'aime bien cette légèreté là pour finir ça ouvre vachement bon ben voilà on a tout ou alors Opération suivante, avant de boucler l'épisode, je voulais juste te présenter un tout petit peu la dernière transition. Hein, on avait dit que le piano il avait ce problème-là, qu'il avait trois fois de suite la même transition. Je vais te faire réécouter juste la dernière, euh, la transition d'avant. Donc, c'est la première, c'est pas grave. Donc ça c'est la première. Euh, Allons-y, la deuxième. Même, bis répétita, avec seule différence l'accord de fin. Et donc la troisième, et eh ben du coup, c'est pas du tout la même chose. Alors en fait ce que j'ai fait c'est l'harmonie précédente. Il faut que je te présente un petit peu le Donaïs. Euh, donc là, on est sur un accord de Sol, Ré, Sol, Do, Ré, Ré, Sol. Donc ça résout. Tu vois, euh, ça résout d'une manière relativement simple. Alors, bah, ce que j'ai fait à la fin, c'est que la voix du soliste est la même. Donna et Israël, il, il termine par deux là, mais l'harmonie qui est en dessous est complètement différente du coup. Euh, au lieu d'avoir doré, do, là, ouch, qu'est-ce qui s'est passé dans mon dans mon oreille <rire> Ah oui, <rire> le violoncelle, il m'a fait quoi là Ah. Ah oui Bah oui Justement J'ai copié-collé les ténors. Sans tenir compte du fait que l'harmonie est complètement différente à la fin. Donc là, on a un accord de la, donc il ne peut pas faire ça. Bah oui. Euh... Parce qu'en fait, ce que j'introduis, tu vas reconnaître. C'est le thème du requiem, le thème du euh, premier mouvement, enfin du premier morceau du requiem, l'introït. C'est ces trois notes là. c'est le thème qui introduit le requiem et donc je le fais réapparaître ici euh, à dessin et on va revenir relativement vite hein, la transition n'est pas très longue quand même sur le, la transition initiale en faisant une boucle ou deux euh, avec un petit euh, une petite cadensivité tu vas voir euh, je vais pas t'en dire plus là je voulais juste vérifier ça alors là, lui, évidemment, ça va plus parce qu'il est à l'unisson avec les ténors. Je voulais y mettre un ré. Qu'est-ce que j'ai fait <rire> plaît pas ce Sol du coup. puis en plus ça peut pas être un Sol. Euh, si ça pourrait être un Sol puisque c'est un La7, mais du coup ça fonctionne pas. Tu vas voir que le thème initial c'est pas euh, l'instrumentation initiale. On retrouve les harmonies, mais j'ai un peu revu le piano pour qu'il s'intègre dans le, la rythmique qu'il a dans ce morceau-là. Et j'en ai profité pour donner un joli solo au violoncelle. Parce que dans ce mouvement-là, le violoncelle fait un peu toujours la même chose et c'est un peu tristoun. Donc j'avais envie qu'il s'amuse un peu, et c'est là, son moment. Euh, ben, du coup on va écouter tout ça, hein. Donc euh, c'est joué uniquement par des instruments euh, un peu moches, euh, en tout cas pour les, le chœur, parce que je vais pas chanter tout le chœur ici, ni même le soliste, je vais te laisser écouter euh, ce brouillon en entier, et donc bonne écoute et à la prochaine, ciao ciao